La suite du programme, on en très terre à terre, reposer les additions, soustractions, multiplications. Je vous ai remis les tables de multiplication et je vous mets un lien en haut à droite là pour vous rappeler comment on pose ces opérations correctement. Euh, voilà, prenez le temps de le faire, il faut que ce soit acquis ça, poser ces opérations. Et exercice 3, on a une élève qui a obtenu des notes, un contrôle et elle doit calculer la moyenne. Enfin, vous devez calculer cette moyenne. Je vous rappelle comment on calcule une moyenne. On additionne toutes les notes et on divise par le nombre total des notes. Pareil, je vous demande de poser vos opérations à la main, entre guillemets, sans calculatrice, juste pour faire travailler l'algorithme des opérations. Et puis donc, euh, mardi pour les quatrièmes A, non, mardi pour les quatrièmes B, mercredi pour les 4e A, contrôle sur tout ce qu'on a vu. Donc, fiche de synthèse à faire. Euh, je vous donne des exemples, euh, ne faites pas tout, ça vous permet de vous souvenir de tout ce qu'on a travaillé là depuis un mois et vous en profitez pour le mettre sur votre fiche de synthèse, sur les diagrammes, sur, euh, sur les mots en particulier que vous devez connaître, les effectifs, les fréquences, la moyenne, la médiane et puis sur les probabilités, là aussi c'est très joli, il y a beaucoup de choses, il y a vous avez compris que les probabilités, en fait, on y arrivait assez facilement, en réfléchissant surtout. Donc, vous repérez dans tout ça euh, les mots qui sont essentiels sur lesquels vous ne devez pas vous planter. Et puis, euh, voilà, vous en faites une synthèse de, de, de ces quelques mots. Vous repérez, hein, vous regardez des quelques mots qu'il faut bien connaître pour que le jour où on vous les demande, euh, vous sachiez répondre aux questions. Voilà, bon courage!